Bonjour ou bonsoir, ou les deux. C'est selon ou pas, ça dépend. Voilà. Contrairement aux soirées précédentes, les séances commencent à 18h ce samedi 17 octobre. Vous pourrez voir le court métrage Juliette de France. Chez moi, encore un court métrage français. La contribution, toujours la France créative et les financements mixtes, l'hygiène territoriale, le ministère du redressement social, The Fish of My Life, court métrage lituanien, 20 Hertz d'Angleterre, Volconda, français, Et dernière porte au sud de Belgique. Maman a été très facile. Ce qui nous amène à la séance de 19h30. Oh, mais cette séance est un peu particulière, me semble-t-il, Benji. Mais tout à fait, tout à fait, puisque c'est une séance spéciale Territoire des Songes. Oh, mais donc la thématique de cette année. Exactement. Tout à fait. C'est quand même bien fait. C'est incroyable. Et cette séance démarre avec Subotica, de Suisse, suivi de Splintertime, de France, Tsunami, du Danemark, Territoire, de France, et pour terminer, Symphonie numéro 42, de Hongrie. Eh bien, à 21h, il y a également une séance. Et nous pouvons compter dans cette séance le film Beauty, qui nous vient d'Italie. Nocturne, de Suisse. The Wild Geist and Me, Angleterre. Tiger, de Pologne. Rien ne peut arrêter de France. Carte blanche cette année à la revue Toxique. Vous pourrez y voir le court-métrage Father Hanson, court-métrage français et USA également. Dieu reconnaîtra les siens de France. Mirror, mirror de France également. Killed by death. Merci beaucoup de l'attention que vous avez portée à cette petite vidéo récapitulative des programmes fantastiques, étranges et insolites du festival Comme Étrange. Et étrange.